À propos de la nourriture, je suis une foodie. Je suis une foodie. Foodie Foodie, oui. J'adore manger. Donc, pendant les prises, j'évite. Et quand je suis en pause, oui, je me goinfre de nourriture. Mais je suis aussi une amoureuse des animaux. Donc c'est pour ça que vous les mangez Non. Non, pas vraiment. Quand je vois des incidents, quand... Non, les gens disent, j'adore la nourriture. Donc vous aimez les animaux. Donc vous les mettez dans la nourriture. Non, j'ai essayé bien des fois. Ok, il faut que j'arrête de manger non veg Ça aussi, j'ai essayé, donc je suis restée à l'écart du non-végétarien une semaine ou dix jours. Mais dès que je vois quelqu'un manger du non-végétarien, je suis comme... Ok, le mois prochain. Je ne sais pas, comment me sortir de là Bien sûr, j'ai moi-même deux animaux de compagnie chez moi. Et je ne sais pas. Que dites-vous de tout ça, vous, Sadhguru, Ce non-végétarien et ne pas manger non-végétarien. Quand prévoyez-vous de manger vos animaux non, oh, non. <rire> non, non, ils sont comme mes bébés. C'est ce qu'ils disent, j'ai moi-même vu des gens parler très gentiment aux poulets, et la semaine d'après, ils vont les manger. Êtes-vous végétarien ou non végétarien Je suis humanitarien. Humanitarien. <rire> voyez aujourd'hui il y a de nombreuses études pour montrer que les plantes sont aussi sensibles que n'importe quelle autre créature donc que vous mangiez une plante ou un animal ou n'importe quoi d'autre ça reste de la violence la seule chose c'est qu'elle ne crie pas elle crie à vrai dire vous n'entendez pas c'est tout il y a suffisamment de preuves qui montrent quelle crie bel et bien. Cela a été mesuré ainsi, si... disons... qu'un animal arrive, voyez, parmi les arbres, disons qu'il y a mille, ou dix mille arbres ici, disons qu'un éléphant arrive et... commence à manger les feuilles de l'arbre, Immédiatement, cet arbre va envoyer des messages à toute son espèce disant qu'il se fait manger par... peu importe, je ne sais pas s'il va reconnaître un éléphant ou non, mais qu'il se fait manger comme ça. Et en quelques minutes, si l'éléphant va sur les autres arbres, ils auront tous produit une certaine quantité de poison dans leurs feuilles. Lorsque l'éléphant va essayer de les manger, elles auront un goût amer et seront toxiques, donc il ne va pas les toucher. Donc c'est le niveau de sensibilité qu'il y a entre eux. Donc que vous cueilliez un fruit ou un légume, ou que vous découpiez un animal et le mangiez, tout est cruel. C'est juste qu'on doit le faire avec une certaine sensibilité, uniquement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous devriez abandonner cette idée d'être une foodie, on mange tous de la nourriture, on doit manger de la nourriture autrement, ça va être cruel pour celui-ci. Mais... devenir identifié à la nourriture, ce n'est pas bon, parce que ça veut dire qu'on va se goinfrer, on ne va pas juste se nourrir, on a le droit de se nourrir. En tant que vie, on a le droit de se nourrir, parce que c'est comme ça qu'est le cycle alimentaire dans le monde mais on n'a pas le droit de gratuitement prendre une autre vie juste pour le plaisir. On n'a aucun droit de faire ça, on a tout à fait le droit de nourrir cette vie, mais on n'a aucun droit de prendre du plaisir à prendre une autre vie. Donc, ne vous appelez pas une foudie, parce que... La nourriture ne doit jamais devenir l'identité. Pour survivre, pour se nourrir, on va manger tout ce qu'on doit manger, en fonction de l'instant. Merci.